Alors Je m'appelle Quentin Borde, j'ai 29 ans, je viens d'un parcours scientifique. J'ai effectué une licence de mathématiques que j'ai arrêtée en fin de troisième année. Par la suite, j'ai décidé de me réorienter en informatique et c'est ainsi que j'ai intégré le CNAM via leur formation de technicien développeur web. J'ai effectué un premier stage au sein d'une agence web pour laquelle j'ai participé à la création de deux sites internet, puis un second stage au sein de DevPoint qui a abouti à un contrat d'apprentissage. Et aujourd'hui, avec mon diplôme en poche, je suis salarié de cette dernière. J'ai rencontré le directeur de DevPoint lors de ma soutenance de première année, car il était membre du jury. Mon travail lui a plu, il m'a proposé de continuer mon alternance au sein de sa société. Les salariés de DevPoint travaillent à distance. Dans ce contexte, j'ai pu participer à un séminaire au démarrage de mon contrat. J'ai pu ainsi rencontrer et rapidement sympathiser avec mes collègues. J'ai commencé en tant que stagiaire, puis en tant qu'apprenti, et aujourd'hui je suis leader CDI chez DevPoint. Au fil du temps, j'ai travaillé sur différents projets qui m'ont fait monter en compétences ainsi qu'en autonomie. Aujourd'hui mes tâches sont essentiellement du développement et ce que j'aime bien dans le code c'est sa réactivité on voit tout de suite s'il fonctionne ou non Alors mon conseil ce serait de ne pas avoir peur de partir de zéro ni d'aimer d'apprendre car c'est un métier on apprend tous les jours